Je suis Michel Poulart, conférencier professionnel et formateur spécialiste de l'optimisme et du leadership positif. L'optimisme, ça commence déjà par comprendre l'étymologie. Il vient du mot latin optimus, qui veut dire le meilleur. Le meilleur de quoi On s'en fout. Le meilleur de ce que vous voulez, le meilleur de vous, le meilleur de votre compagnon ou de compagne, le meilleur de votre entreprise, le meilleur d'une idée, le meilleur Nous vivons dans un monde incertain et notre environnement est en perpétuel changement. Entre crise et innovation, le point commun entre ces deux oppositions qui pourtant favorisent les nouvelles idées, les nouvelles méthodes, de nouveaux process, la créativité, l'entrepreneuriat et la confiance en soi et aux autres, eh bien le point commun, c'est l'optimisme. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'événements échappent à notre contrôle. Parfois même, à notre compréhension. Alors là où j'interviens, c'est d'aider votre organisation à réaliser que la chose que nous pouvons modifier et affiner, c'est l'attitude adoptée face aux problème. Si vous avez fait la voile, vous savez que quel que soit le temps, aussi beau soit-il, le vent peut toujours vous faire défaut. Au pire, il peut même changer de direction. Alors la bonne attitude à adopter, c'est se bouger soi et son équipe pour changer la position des voiles. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrivent mes conférences et formations. L'action est et la passion. Je crois profondément que l'optimisme est une composante indispensable pour tirer votre activité vers le haut, en augmentant le taux de créativité, le taux de confiance en soi et en celle de l'équipe, et en l'environnement parfois incertain et instable et en constant changement. L'optimisme, le vrai optimisme, est une énergie qui pousse à l'action, et j'utilise le mot énergie, car cela pousse à l'action. J'interviens dans le monde entier pour aider les entreprises et les individus à prendre conscience de concepts et idées qui vont les mener à faire plus confiance en eux-mêmes mais aussi à s'appuyer sur une équipe gagnante et à fonctionner en mode solution et possible pour finalement croire que les idées vont ouvrir les portes vers plus de performance et de plaisir au travail. Vous faites comme vous... Non, non, non, non, attendez, vous démarrez quand je l'ai vu. Ils sont trop enthousiastes, hein J'ai développé des conférences de 40 à 90 minutes et une série d'ateliers qui s'articulent d'une à plusieurs journées dans les domaines tels que l'optimisme, avec des titres adaptés à votre contexte, comme par exemple « Bousculons l'économie avec optimisme » ou « L'audace de l'optimisme » ou encore « L'énergie inépuisable de l'optimisme ». Booster vos forces de vente, comment devenir un orateur hors pair, le leadership 3.0 et comment passer de chef à leader inspirant. Je vous invite à consulter l'onglet « conférences et formations » dans le menu ci-dessus. « Ah oh bien, c'est bien, j'ai déjà commencé à voir sans toi. Ouais. »« Je précise que lors du rendez-vous, c'était 20h, mais après on passe autre chose. <rire> »« C'est comme ça que vous l'accueillez, vous. » Mon approche n'est ni conventionnelle ni académique. Je suis dans le pragmatisme, l'humour et l'interactivité. C'est mon style d'intervention et tous mes clients ont été des clients satisfaits et ils en témoignent. Rire et susciter les émotions ont plus d'impact que de simples mots. Vous savez comment ça s'appelle ça La tête dans le sac. Oui mais vous savez comment ça s'appelle autrement Ça s'appelle le burn-out. Dépression nerveuse. Et vous savez quoi Vous avez entendu parler de, de l'expression « j'étouffe » Alors je vous garantis qu'il n'y a pas de trucage, j'étouffe. <rire> Alors un petit conseil, ne faites pas cela à la maison, ceci est fait par un professionnel. Je vais faire un truc extraordinaire. Je me suis. J'ai lâché prise de quelque chose. Je lâche prise. Ça y est. J'ai lâché prise. Un autre jour, mais le même problème. Alors je peux essayer encore d'autres trucs. On m'a conseillé d'essayer ça. Vois les choses sous un autre angle. Ah ah Ouais, mais bon. Et de l'intérieur, je me dis, tiens, aujourd'hui, je me lève, parce que je commence vraiment à étouffer. Il n'y a pas de trucage, hein, c'est vraiment... Euh, c'est super chaud là-dedans. Et il est temps que je passe vraiment à la, au reste du sketch, parce que là, c'est... Je me dis, je vais faire un truc. Un truc de fou. Quand l'audience vit un discours avec émotion, vous pouvez avoir la garantie qu'il s'en souviendra très longtemps. Elle aura peut-être oublié combien le buffet était délicieux, mais chaque participant se rappelle des années durant d'une intervention qui l'a fait vibrer. Eh bien, ceci est mon engagement. Toutes les entreprises qui m'ont fait confiance ont été particulièrement enthousiasmées par mes interventions, que ce soit en tant que conférencier de type keynote qu'en formation. Un sondage mené en 2015 révèle que les entreprises et associations qui m'ont fait confiance expriment un taux de satisfaction de plus de 90% et 100% de mes clients me recommandent. Vous cherchez un conférencier enthousiasmant pour enrichir vos événements, un formateur énergique pour accompagner vos collaborateurs vers plus de plaisir et plus de performance au travail Eh bien, je vous invite à consulter le contenu de mon site, de me contacter et ce sera un vrai plaisir de pouvoir élaborer avec vous un programme qui vous apportera une vraie valeur ajoutée à votre événement ou à vos besoins. Alors, je vous souhaite une belle et optimiste journée et je vous dis à très bientôt. Bye.